15, puisque euh, les résidentiels et les professionnels, on répond au téléphone euh, pour les gens qui sont en panne. Quoi. Mmh. Puis, euh, bah, suivant, euh, on fait un diagnostic quoi, de, des pannes et s'il si y a besoin d'une intervention, euh, on envoie un technicien pour euh, dépanner la ligne. Quoi. Je suis rentré le 8 juillet euh, 1900, euh, 1974. Donc euh, je fais un peu de tout, hein. pour ce se euh, euh, des lignes euh, d'abonnés, de euh, des rangements câbles, euh, aériens, souterrains. Puis euh, après, en 96, euh, décembre 96, euh, je suis arrivé ici au 10-13, hein, à Morlaix. Ouais, ouais, oui, mais je trouve un défaut qui pourrait venir d'un filtre, prendre... Madame. Avez-vous mis le poste ouais, ouais, en direct ouais. sur la prise téléphonique Donc, je suis passé par Paris comme beaucoup. Euh, pendant sept ans, j'ai dû être à Paris. Ensuite, euh, Quimper. Quimper, j'ai dû rester deux ans, et puis depuis je suis à depuis quand Depuis 93 ou 95, je suis à, à Morlaix. C'est classique hein, comme partout. Parce que tout le monde démarrait à Paris, ou presque tout le monde. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone Je suis quand même démarré euh, bon, à Paris à la Poste. Après, donc, en 1985, je suis arrivé à France Técum à Quimper. Et donc là on était encore euh, au PTT on pourrait dire. Hein. Quand même, c'est une mutation donc, euh, par les préfets. Enfin, on est arrivé donc, ici à Quimper et puis, euh, effectivement, depuis en 25 ans, donc, on a vu euh, tout le changement qui a, qui a amené donc, cette situation à France Télécom. Quoi. Je fais le nécessaire. Je suis rentré à France Télécom euh, donc, euh, il y a déjà 8 ans. Et euh, donc je suis rentré euh, dans le commercial, parce que j'ai mes diplômes de commercial, je suis plus commercial à l'origine. Donc euh, j'ai fait 4 ans donc, euh, dans le commercial, j'ai fait 2 ans à Angers. Ensuite j'ai été muté sur Nantes, donc euh, par rapport à la vie de famille et, euh, et le monde du sport. Donc euh, j'ai été muté sur Nantes pendant 2 ans et après donc, ces 2 années, je suis arrivé ici. Ça fait 4 ans que je suis ici. Euh, moi, j'ai ici, vous êtes au bon endroit, 10-15. Euh, vous hein, euh, euh, 41 août à 12. De... À... Ouais, ouais. France Télécom, ça fait 27 ans que je travaille à France Télécom. Mais je suis ici depuis 1996. Si vous débranchez votre accès à Internet, le bruit persiste ou pas bah, C'était toujours le service public. Et donc, il euh, n'y avait pas de souci. Euh, bah, euh, il y avait toujours autant de rangements. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de monde. Et puis, bon, bah, tout le monde s'entendait très, très bien. Il n'y avait pas cette notion de rentabilité. Hein. Mais pour autant, les clients étaient toujours satisfaits. Moi, je l'ai ressenti comme ça, quoi. Ouais. Et puis, moi, j'aimais bien mon boulot. J'allais au boulot, vraiment, ça me plaisait ce que je faisais. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bonjour, bienvenue chez France Télécom, service après-vente. Cet appel est gratuit depuis une ligne oh, fixe oh, oh, de France oh. Télécom. Pour ah, réaliser est elle. sur votre installation, il est indispensable de du... votre euh, domicile. Il faut, auto, non Donc, euh, va... oui, faut coup, que vous preniez pour les clients, euh, euh, soit là, de euh, de soit là, le oui, sens mais la carte bleue, elle arrive au cas. Bon, en tout cas, on met dans une configuration de miroir de vidéo. Voilà, je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... On vais... Je vais... Je vais... Je plus dessus. vais.. Je vais... Je vais... on, a, on a vais... -Pét je Donc alors, il est clair que Petricola et le, les membres du CE vont sortir à 11h45, il y a une suspension de séance, et donc Petricola sera là pour répondre aux questions du personnel, donc il faut intervenir avec votre cœur, avec votre vos tripes, pour dire ce qui se passe et ce que vous ressentez dans vos services. C'est une demande de dialogue en direct entre la direction et les salariés. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et donc dans ce cadre-là, il est normal que le CE interrompe ouais. sa séance, qu'il est présidé par la directrice. C'est ouais. ça, c'est ça. Il n'y a pas de tracteur. c'est une suspension de du CE, c'est une demande de dialogue en direct avec les salariés. C'est de ah, Je suis à France Télécom depuis euh, 1979, donc ça fera euh, 31 ans. Ça fait 31 ans, donc j'ai commencé euh, ben, comme agent des lignes. Euh, un petit parcours, donc euh, après j'ai passé des concours, conduits en travaux, non, enfin reçu non nommé euh, j'ai changé un peu de service, j'ai fait le même travail que les collègues des 28 de Morlaix, j'ai fait du 10-15, et après je suis revenu sur le terrain, euh, et par contre ben, je suis engagé syndicalement depuis euh, depuis le début, et là ben, je me suis euh, impliqué à fond dans dans le combat des 28. Ouais, on a dit ce qu'on avait délégation. Non, non, non, non, non, on a parlé de boss. Les petits groupes comme M. Bellon non, se mettait. Et puis en sur des plus, il y a des capacités qui ne peuvent pas se valoir. Allez, rentrez tous là Rentrez J'ai appris juste un peu avant eux, peut-être 2-3 heures avant eux. C'est moi qui ai eu la douloureuse. le chemin de dire oui, effectivement, vous êtes remis en cause dans votre site. Et donc, j'aurais fait cette mauvaise annonce, j'ai dit, mais on n'a rien, rien n'est perdu, on va lutter, on va lutter. Et dès le départ, on a, on a décidé, de toute façon, on va résister, hein. on n'a aucun, on a plus rien à perdre, de toute façon, ils n'avaient plus rien à perdre. Hein. La seule chose qu'ils avaient à perdre, c'était euh, leur emploi sur euh, Morlaix, et c'est ce qu'ils ne voulaient pas perdre, donc ils sont assez jusqu'au bout là-dessus. Et donc, des, euh, ben, des, euh, pour situer donc les dates, en, euh, fin juin, donc dès, début juillet, on a organisé une intervention sur le CE de, de Rennes. Et là, on a intervenu fortement, quoi. Je vous invite à me suivre dans l'infiltre. La question est simple. Les camarades ne veulent absolument pas de la fermeture des sites. À partir de là, il n'y a pas de discussion possible. Voilà. Ouais S'il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de discussion possible. Il y a une discussion Donc, à partir du moment où vous revenez sur la fermeture des sites. Et surtout, il faut que vous entendiez la colère des agents de France Télécom. Et syndicalement, euh, bon, c'est vrai que je dis franchement, il a fallu pousser hein, parce que les structures syndicales ne sont pas toujours euh, à l'écoute ou très, très euh, au courant du, du, enfin, du niveau de combativité des gens. Et là. Euh, on a poussé directement au niveau des organisations syndicales, de mon syndicat aussi, pour qu'il y ait une intervention euh, radicale ce genre-là. Enfin... Le futur et toutes les raisons d'y croire. <rire> vous avez vu l'expression des salariés, voilà. On y croit vachement. Alors on a cru aussi aujourd'hui à une certaine parole où on pouvait prendre la parole, soi-disant ensemble, et échanger. On y a cru. Sauf qu'on a eu les portes fermées ce matin. Bon, ça commence. Déjà, le dialogue il est là. Les organisations syndicales que nous sommes ici, on vous a demandé, on a échangé plusieurs fois pour vous donner le sentiment du personnel. Nous sommes les représentants du personnel. Vous ne l'entendez rien. Aujourd'hui, c'est une première. Ben, c'est la première d'une longue série, je pense. Je suis rentré à France Télécom en 1978. Et donc après, j'ai fait quatre ans à Brest, au service des lignes. Et euh, ensuite, je suis parti en Normandie, euh, à Bernay, là où je suis resté jusqu'en 1990. Ensuite, je suis revenu à, à Guingamp, donc de 1990 à 2005. Et donc en 2005, je suis venu à Brest. Moi, bon, toute ma carrière, j'ai fait, bon, ça, toujours participé à toutes les luttes qu'il y a eu, et puis euh, donc, avec des, des moments très forts, comme sur, tout, surtout sur Guingamp où il y a eu euh, en 95, et puis euh, même après d'autres luttes assez dures des fois. Donc, euh, bon, habitué à, à quelques luttes longues et mais souvent victorieuses. moi je prends la parole. On est dans les 10, 13, 15 de Marais, euh, donc nous, on a également ce choix qui exactement comme ce mur. Hein. Donc nous, euh, le transfert d'activité qui est proposé, c'est sur euh, c ouais, ça On ne peut pas y aller, les distances sont beaucoup trop longues. Et quand on vient nous dire que l'activité est pas pas ça c'est faux parce que vous savez très bien que les flux, vous pouvez les envoyer n'importe quelle activité euh, de l'Internet laquelle vous pouvez les faire arriver. Alors il ne faut pas nous raconter n'importe quoi, ça c'est faux. Aujourd'hui, vous nous rendez tous les de, des produits de France Télécom, le télétravail et tout ça. Donc, vous pouvez le faire. Mais euh, lorsque là, là, là, tu actuellement, vous touchez, c'est à la vie familiale tout ce qui est tout autour de notre vie. On a acheté, on a nos enfants là. Et ça, euh, le 10-13, enfin, en Berlin, tout cas, on ne partira jamais sur un essai. On se battra jusqu'au bout. Et quoi, vous nous proposez, ce sera toujours refusé. Là, il y a un point où on ne peut plus reculer. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On s'est arrivé petit à petit en juin 2007, fin juin 2007, le, chef de, le directeur d'unité même, il est venu nous dire qu'il euh, avait l'intention de, de nous muter sur Brest. Euh, et on a bien compris que c'était en, en fermant le site, en fait, de nous faire euh, bouger sur Brest euh, en ayant les mêmes activités. Enfin, enfin, monsieur. <coughs> En réalité, il n'y a jamais eu de, de démonstration, de, ni, ni de la boîte, ni de qui que ce soit, d'ailleurs, démontrant euh, euh, qu'il y avait un intérêt économique, que ce soit pour France Télécom, ou encore moins pour les salariés, bien, bien entendu. Donc ça, ça n'a jamais été démontré. C'était euh, pas ça l'excuse, le, le, entre guillemets, que, que trouvait France Télécom au. Au transfert. Hein, L'excuse était de faire des, des, des grands centres euh, avec soi-disant euh, plus de soutien euh, que ce soit au niveau des responsables ou des soutiens d'activité, mais en réalité là non plus c'était... ça n'avait euh, aucun sens. On souhaitait pas euh avoir une euh, nouvelle mutation, ni... Euh, on n'envisageait même pas le fait de pouvoir euh, aller ailleurs, quoi. Enfin, la plupart d'entre nous, et donc, en, en juin 2007, on nous a dit ça. Euh, bon, on est pris dans dire on est pris dans le bain également. Donc, euh, pour, pour nous, enfin, euh, pour chacun d'entre nous, je pense, dans sa tête, on s'est dit, c'est pas possible, puisque ça voulait dire, euh, en fait, euh, entre une heure et, deux, et trois heures de trajet par jour, pour certains, hein, donc, par les transports en commun. Donc euh, c'était très, très difficile à vivre. Et à mon avis, euh, bon, moi personnellement, j'ai déjà fait euh, comme un Quimper Donc moi, je faisais 120 km par jour les retours, plus après dans le boulot. Donc euh, je connaissais bien le, le problème. Hein. Donc si je suis venu à Morlaix ce pas pour repartir encore sur la route. Oui, mais je trouve un défaut qui pourrait venir d'un filtre, madame. Avez-vous mis le poste ouais, ouais, en direct ouais. sur la prise téléphonique pour voir si vous aviez toujours des. Une théorie, un dogme euh, qui était euh, en avant à France et comme en disant qu'on travaillait mieux dans des grands centres, avec des grands plateaux, avec des open spaces, euh, totalement déshumanisés, et que les petits sites n'avaient aucun avenir. Euh... Ça peut pas changé, quoi. D'accord, madame. Alors, oui, il faut, pas, madame. Euh... Tu peux le prendre. Je bah, sais clair que j'ai vécu mal parce que on venait de, donc avec ma femme de s'installer en Bretagne. Ça faisait un an. Donc on avait ma femme avait quitté, a quitté donc le, sa région. Elle était dans le sud pour venir habiter ici. Donc on a acheté une maison. On a eu des on a eu des enfants. Et, et donc là c'était quand on a appris ça a été très très dur. En plus moi handicapé pour faire la route et tout. J'étais vraiment c'était dur à, c'était dur à entendre. Quel numéro s'il vous plaît La ligne, le numéro, on vous l'a bien attribué. Je pense savoir ce que c'est. En réalité, ils cherchaient, euh, euh, comme ils l'ont fait partout en France, à dégoûter les gens euh, d'aller au boulot. Donc, euh, ils cherchaient à faire démissionner les gens. c'est mettre de la pression, euh, justement économique, sur les, sur le, sur les, les personnes, puisque automatiquement, quand tu as tu dois prendre ta voiture euh, pour aller au boulot et faire euh, 100 bandes par jour minimum. Euh, ça te fait des frais financiers énormes. J'avais calculé, pour moi, genre... j'en arrivais à 7 000, plus de 7000 euros. Donc, euh, on prend des gens qui gagnent un peu plus de 20 000 euros, ou aux alentours de 20 000 euros, ça fait un tiers du salaire. Quoi. Donc là, on te met de la pression déjà euh, financièrement. Dès quand on... Donc, si on te met de la pression, derrière, il euh, n'y a, a, a, a pas 36 solutions. Hein. Soit tu, tu peux... Euh, euh, faire l'aller-retour tous les jours, soit tu cherches euh, un autre boulot euh, ou une autre solution. Quoi. Nous, on a choisi de lutter, mais ce n'est pas le cas partout. Hein. Et, différents endroits, les gens ont cédé, ils se retrouvent euh, dans la panade, et donc euh, ben, la solution pour sortir de la panade, ce n'est pas France Télécom qui la propose. La seule solution que France Télécom propose, c'est de quitter France Télécom. Hein. Et le but de rechercher, c'est bien celui-là. Nous, on veut l'arrêt des chut fermetures. Chut. Voilà. Et le maintien décide. On écoute. On travaille au pays. Bien sûr. J'entends tout à fait ce que vous m'avez dit. Alors, avec ou pas, sans droit à l'image, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais je pense que vous allez un petit peu gaspiller vos batteries et vos. Après là tu vois que tu as affaire à une direction que tu ne vas rien entendre. Non. Ça, non. C'est pour ça au bout d'un moment, quand il n'y a plus de dialogue, moi je vous dis que comme on l'a toujours fait ici, là, on va nu plus... de notre côté. Le Mais non, ben bon, <rire> euh, ils venaient là, ils nous ont envoyé euh, leur sbire, le RH qui venait là. Euh, Et euh, les recommandés qu'on a eu. Il a recommandé ah, Ardora qui venait <rire> là. Bon, euh, tiens, ce serait bien. Vous avez les gars que ça a fait, n'empêche-moi. Hein au bout d'un moment, quand il n'y a plus de dialogue, euh, c'est pas la peine. On ne cause plus, puis voilà. Chacun de son côté, de son bureau, puis on se balance des cailloux. Voilà. On était en réflexion qu'il n'y avait pas de décision pour le moment. Nous nous y attendions, nous ne nous y attendions pas maintenant. Donc, effectivement, notre inquiétude, elle est non seulement pour les salariés qui vont devoir aujourd'hui faire plus de 50 km et vous êtes en train Je ne sais pas, pas ce, ce qu'ils pensent. Il se dire, on est, est mal là. <coughs> <rien>. <coughs> <Qu> est <coughs> hein ouais, il y a pas bonne mine. On n'est pas, pas, pas sorti de l'auberge avec ouais, ses connards. Voilà, tu dois faire. qui a cherché la merde C'est bien. On on où mais il n'y a il y les rachets, parce que toujours un Les salariés on n'a pas besoin des cadres supérieurs du comment on peut accompagner ces décisions de l'entreprise. Les discussions, on peut les avoir sur les méthodes d'accompagnement, sur le calendrier, mais pas sur la finalité. Vous êtes très bien entendu. Vous voulez que toute la DT s'arrête, c'est ça Parce que si toute la DT s'arrête de travailler, vous allez peut-être réfléchir à deux fois. On va vous accompagner, vous aussi, pour partir. Qu'est-ce qu'il vous faut comme pression pour que vous changiez d'avis si les actionnaires, il faut qu'on toute la DT s'arrête pour leur faire comprendre, non, on va s'arrêter. Si la boîte ne tourne plus, il va bien falloir qu'on nous, qu nous entende. Si c'est ça que vous ah ouais. voulez, bah, je crois qu'à un moment, on va le faire. On va faire du patriotisme. Hein. On va tout bloquer. Ça va faire. Ouais Moi je pense que Morlaix euh, était constitué d'anciennes personnes qui ont fait ce, depuis très longtemps du 10-13, du, du hein, donc euh, l'activité. D'autres personnes qui avaient été au service des lignes, donc euh, qui connaissaient très bien le réseau, donc qui connaissaient très bien le euh, réseau. Donc il y avait un mélange de personnes hein, qui, euh, qui connaissaient bien le réseau, bien le, les dérangements c'est comme un des premiers euh, une des premières bases comme pour un service de dérangement qui qui puisse répondre à des questions qui sont posées par les clients puis qui puisse même résoudre des des problèmes sans sans déplacer de technicien sans donc euh, eux ils ont appris à travailler comme ça donc euh, de façon euh, je vais pas dire artisanale, hein, c'est pas ça mais de façon euh, euh, d'essayer de satisfaire le client le plus vite possible et d'éviter euh, et pas de et ne pas travailler comme ils faisaient dans d'autres vies ou enfin ils ont essayé de faire c'est de travailler à partir de scripts de répéter des questions de ne pas connaître bien le boulot en fait c'est la connaissance du boulot qui les a soudés à mon avis et, et la diversité aussi de, la, de leur origine mais bon peut-être euh, des habitudes un peu de, de réagir aussi, parce que comme je citais tout à l'heure, sur les horaires, il y avait déjà eu des conflits, donc, euh, donc les gens se connaissaient bien. Et donc pendant les deux ans, là, ils, ils ont aussi démontré qu'ils étaient bons. Quoi. Euh, ils, ont des, ils ont gagné deux challenges sans faire exprès, euh, donc, euh, enfin, en faisant leur travail normal, ce qui montrait bien que quelque part, même y compris quand des applications étaient en panne, parfois, eux, ils pouvaient continuer à travailler, tandis que les autres... Euh, bah, ils ne se sont d'ailleurs pas tournés les pouces, mais ils ne pouvaient rien faire sans. Donc Moi, je pense que c'est cet un... bon, aussi un amour un peu du métier qui a, qui a fait qu'ils ont tenu le coup. Ah, ouais. faire, non, non, non. non mais avec vous, je sais pas. Ah oui, ragout le bon ragout de mon toutou. Ragout Mais. Là, vous n'allez hein pas le savoir, que vous m'avez. dit ah, Quel numéro de. Alors, voilà. vous signalez un dérangement, monsieur Dans ma tête, moi, je déclare, Il euh, est hors de question que, que je pars d'ici. Hein, ce sont. Il était hors de question. Je ne sais pas comment ça se serait passé s'il avait fallu partir. Une chose est sûre, c'est que, bon, je pense que la première semaine. Euh, euh, J'aurais fait la route, mais je pense que la deuxième semaine, j'aurais pas... La motivation n'aurait pas eu... J'aurais plus eu de motivation, la fatigue et tout... Pour tous les temps, honnêtement... J'aurais pas... Deuxième semaine, je pense que déjà, j'aurais tiqué. Je pense que je me serais arrêté. Honnêtement, je me serais arrêté. Non... Il n'y a pas que le boulot non plus. Euh, personnel et tout, pour les loisirs et un tas de trucs. J'aime bien jardiner tout ça. J'aurais eu du mal à attraper tout, hein. ça c'est clair. La ligne est à la vous n'avez pas de débrancher ce un peu un on n'a pas lâché prise, hein, on travaillait quand même, on va dire normalement. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que les, les responsables étaient un peu étonnés. Hein. C'est vrai que bon, c'est vrai que quand on apprend des choses comme ça, une chose comme ça, et puis que, on t'a envoyé ailleurs, bon, c'est vrai que c'est un coup à baisser les bras de ne plus vouloir bosser. Mais, non, non, on travaillait quand même. Hein. On travaillait quand même. même si c'était dur, on travaillait quand même. Bon, je vais tester également ce numéro-là, à mon avis, il doit avoir le même souci, hein. du réseau, il y a un problème réseau. Donc, je, je, je vais envoyer un technicien, hein. et dès qu'il intervient, donc, il vous appelle sur le numéro en question. Donc, il y a des grandes chances que ben, le temps qu'il fasse la réparation, vous soyez coupé, quoi. Hein. Voilà. Les gens, ils ont une solidarité entre eux, je pense qu'ils se connaissent très bien, c'est peut-être parce que c'est un petit site, et ils ont surtout pas un esprit individualiste. Ça, euh, je crois que c'est une des forces qu'ils ont eues... Euh dans le, enfin, dans le combat qu'ils ont fait, c'est que ils ont su, euh, tout en étant individuels, mettre le collectif en premier. Ça, ils ont mis toujours en avant le collectif. Et même maintenant, euh, que des collègues, il y a eu des collègues à qui on a fait des propositions pendant la lutte euh, de pouvoir partir dans des conditions très très intéressantes pour eux, qui ont fait le choix de rester, de rester jusqu'au bout. Dans Ça, c'est super. Hein. Il y a des jours où ça allait où on me disait bah tiens on t'a peut-être trouvé quelque chose pour toi même si c'est vrai que par rapport à mes collègues c'était un peu difficile d'en parler parce que euh, ils savaient que comme bah, j'étais handicapé ils allaient me retrouver quelque chose à côté c'est difficile d'en parler avec eux et c'est vrai que quand j'arrivais le matin c'était je voulais pas trop parler de ça et, et donc c'est vrai que bah, quand j'arrivais le matin on me disait euh, oui, on t'a peut-être trouvé quelque chose. Bah, après, quand j'allais, j'ai passé deux ou trois entretiens. Euh, on m'a envoyé passer des entretiens sur Rennes. Euh, une fois, on m'a dit euh, un, mat un deux jours avant, on m'a dit, euh, bah tiens, tu as un entretien à Rennes. Mais on m'a pas dit plus. Donc on m'a envoyé à Rennes. Donc en plus, j'étais avec ma voiture personnelle. Donc après, mais ça je l'ai su après euh, que je n'avais pas allé là-bas, en plus par rapport à mon statut. Et donc quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'était euh, c'était des gens de l'agence qui me passaient un entretien, en fait, alors que j'étais pas au courant rien du tout. Donc des choses comme ça, donc c'est difficile. Et, euh, et deux jours après, pour nous dire qu'en fait euh, bah, c'est pour me proposer un poste de vendeur en agence, alors que je peux pas, pas, je peux pas tenir debout plus de plus d'une heure dans la journée, donc par rapport à mon handicap. Donc, c'était impossible pour moi. Et voilà, c'est beaucoup de choses qui ont fait que des fois, ça allait bien parce que des fois, ils me trouvaient des choses qui pouvaient peut-être correspondre, alors que je découvrais derrière que c'était entre guillemets bidon quoi, ils me faisaient des propositions qui étaient dans le, dans le cadre du transfert d'activité, mais qui, qui, qui ne correspondaient à rien quoi, en fait. Donc, des jours, ça allait, des jours, bah, je repartais dans le, dans le noir par rapport à... À tout ça parce que c'est difficile de, de, de on dit, ouais, on t'a trouvé quelque chose, et derrière, bah non, en fait, c'est pas pour toi. Puis en plus, vu comment c'est annoncé quoi, parce que s'ils prennent pas de, de pincettes pour nous dire, bah non, on n'est pas, est, ça, ça te correspond pas du tout quoi. Donc c'est un peu difficile, mais bon, je suis jeune donc j'en ai, ai quand même la niaque. Donc c'est quelque chose qu'on qu on, a, on a décidé que c'était inacceptable. Et c'est venu de chacun d'entre nous, petit à petit, on s'est dit, c'est pas possible, on va pas supporter ça, quoi. C'est l'insupportable, en fait, je pense. Pour moi, c'était ça. Tous les jours, donc, on avait une discussion, et puis, euh, pour voir euh, ce qui se passait, parce que c'était une affaire de jour en jour, ça, ça, ça grimpait. il y avait des courriers, il y avait des coups de fil. Euh, donc, de jour en jour, ça, il voulait aller très vite, en fait, je pense. C'est toujours la même chose, quand ils font des, des sales coups, ils les font toujours avant les vacances, là c'était avant les vacances, donc euh, euh, c'était plus difficile de, de constituer un, tout de suite euh, un gros groupe, mais euh, je, les gens, quand ils étaient présents, durant leur... Durant leur euh, euh, durant l'été, euh, ils ont chacun a, a, a amené sa, sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on devait se tenir le comité d'établissement à 10h. Bon, je constate qu'effectivement, matériellement, il était impossible que ce comité d'établissement puisse se tenir. Donc, Je propose malgré tout, puisque vous êtes venus, j'imagine que effectivement, euh, vous avez des choses à exprimer et je, je, nous sommes prêts à effectivement, les entendre et à discuter sur, ce, sur ces... Sur ces, sur ces revendications et sur... Euh, les sur... Ah, mais non mais... Et donc, euh, ce que je demande à, à vos représentants, euh, c'est de, de proposer d'organiser une délégation euh, pour qu'on puisse effectivement discuter. Mais hein mais oui, c'est Oui, oui. Ils sont entraînés à... Je l'ai fait le DRH. Quoi. Et Pétricola. Donc, on voit qu'ils sont entraînés à gérer des conflits quand hein, même. Mon... À chaque fois, essayer de créer des délégations, discuter quand même avec, un petit peu en, en disant je voudrais bien discuter avec tout le monde, mais on ne peut pas faire. Donc, essayer de retourner les choses. Quoi. Et surtout, essayer de faire que les gens se lassent, de, dans, même dans la. Et, et quitte à passer peut-être à des actions plus, plus violentes, parce qu'au d'un moment, les gens s'énervent aussi. Donc, euh, il y avait un huissier qui était là, donc euh, il n'était pas là par hasard. Quoi. Il attendait qu'il y ait vraiment. donner nom, en plus, là. Hein il est en train de donner le nom des personnes. C'est la, de l'adjointe au DRH, le venir. Elle a oui. quitté, c'est la boîte Oui, oui, oui c'est bon. C'est ici là. Derrière, là Oui, oui. D'accord, celui qui est en train ah, de lui là... ouais, il est en train de prendre des notes. Euh... Donc, c'est un huissier qui a été envoyé par la direction. Et à un moment, tu... enfin, on verra, euh, il y avait une proposition de mettre les des canapés où je peux que, enfin, les trucs qui étaient là dehors. Et puis je voyais l'huissier tout de suite, là, il était je voyais son sourire, ça s'éclairait. Parce qu'il disaient, ça y est, ils vont faire une manœuvre. Ils ont, ils ont trouvé un... un moyen de dénaturer l'action. Pour une panne ou une aide à l'utilisation de vos services Orange Internet ou France Télécom, tapez 1. Ouais. Ça marche. 12 avril 2008, manifestation à Morlaix. Ici, on prépare les casse-croûtes. Pour le 2 avril Pour le 12 Le 12, ça 12. Pour le 12, ça manifeste. -ce On a fait euh, le casse en bas, là, tu sais. Ah, oui. euh, ah, oui, oui, oui. si, si, ah oui, oui, oui. oui, Donc tout le monde la prépare. Il ben, y, a, y a Guy qui est là aussi. Qu'est-ce qu'il a marqué Ça, ça. <rire> ça me protège Ça, c'est Philippe <rire> qui a marqué ça. <rire> ah ouais. On ouais. va oh, bah, y aller je me plus de ça. Ça, c'est Marquis après. Ouais, Quoi Du boulot. Du boulot avant. C'est Philippe qui a été acquis ça. Ça fait ouais. drôle de revoir ça. Hein. Ouais. Ah ouais, donc là, il y avait du monde, hein. Ouais. Il était Oh ouais. là, là, ça avait marché. Avait hein. Ouais, euh, ouais. ouais. ouais c'est elle avait marché. <coughs> Parce que là, c'était vraiment <coughs> pour les soutiens euh, des 28 de Morlaix. Hein. Les retraités, les techniciens, tout ça. Ouais, les techniciens étaient mieux aussi. Ah oui, ça, Les gens d'Agnon étaient mieux aussi Ceux d'Alès, deux, non Ouais, deux d'Alès qui étaient venus aussi, De Corse aussi Ouais, il y a deux de Corse bon, ou trois qui étaient ont été hébergés par chez Là, c'était vraiment que pour nous. Hein. Ah, ouais, ouais. Que pour nous. Il y avait du monde. Le choix de cette manifestation sur le site de Morlaix est le résultat temps, du projet détail, de fermeture du plateau d'affaires téléphoniques. 10-13, 10-15, avec toutes les conséquences qui ont été. le monde marché. Le marché aussi, que je vois. marie Je t'es là aussi. Fiché, Jean-Luc. de métier. Là, c'est le début de la manif. On voit Yann. Ouais. Voilà. Ah, Yann, là. Mais moi, on ne voit pas, je suis tout le temps en train de filmer. Je ne sais pas si c'est mon quelqu'un. C'est toi qui a filmé là, ou c'est Jean Non, c'est moi, c'est moi. C'est toi, là c'est moi, ouais. c'est -ce ah, moi. Oh, ouais, ouais, J'en ai j'en ai J'en ai Ça, c'est Marco, son truc. Pas mal de gens de l'Agnon qui étaient venus aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Ben ouais on voit leur banderol. Ouais. Oh, il y avait plein de ouais. l'Agnon. Je... Mm. L'Agnon ah ouais, étaient... de Saint-Brieuc aussi, parce qu'il y avait des... Là... Ils ah, tu ah, sais la GDC, ah, là, ils voulaient ah, tous ah, de saint oui, ah, aussi. Ouais. Ils étaient tous venus aussi. Il y en a qui étaient venus de Vannes aussi, je m'en rappelle. Ouais. Ah, les gens étaient motivés à nous, ouais. à nous aider. C'est ça qui est... Ça faisait un peu de monde quand même, t'as vu ouais, ouais, Que pour nous, quoi. Même. Que pour nous, ouais. ouais. ouais. C'est pas une manif interpro, ni quoi que ce soit, c'est quand non, même. Pour même a nous de... un... ouais. Ouais. Ouais. On a on fait on... les actions. Ouais. fait parler de nous, quoi. qu'on fait parler de nous, et puis on a. Voilà. Ouais. C'est tout, non. on a. On en fait quand même que. On a on su pas pas ou... Pas ou... On n'a pas faire, fait tant euh... que ça de jour de grève, quand ah, tu va bien, sur les deux ans. On a su, ouais. Parce que partir dans une grande Quand les filles ou les fers. Non, c'était. On était perdants, là, parce qu'ils nous auraient envoyé nos appels ailleurs. Et on se serait vite épuisé, mon avis. Tant au niveau du moral que au niveau financier, ça c'est clair. Ouais. Donc là, non, on continuait, on, ouais. on fallait parler de nous dans les, dans les oui, journaux oui, fait, temps entend, prongé, euh, de temps en temps. Les tracts aussi, ça a fait ouais. bien ça sur les. On mangeait vite fait ouais. et puis on allait distribuer les tracts après sur les ronds-points. Ouais, sur les ronds-points, ça bien, en faisait aussi, On n'a jamais relâché quoi. Il n'y en a pas certains ou certaines qui auraient dit on arrête parce que ça pas grave. Il y en a quand même, on aura la. Oui, oui, mais on aura la. Oui, on aura oui, la. On oui, bah, se oui, met bah, on, euh, on, euh, on repart dedans. Ouais. Ouais. Voilà. Et là, il faut le brancher sur la box et ça va, ça va marcher. Hein. Bah, j'y ai, ai cru, j'y croyais toujours, euh, même s'il y a eu des moments de doute, hein, ça c'est évident. Mais euh, vu la, la façon dont les collègues de Morlaix étaient soudés et euh, réagissaient, euh, J'y ai cru donc euh, bah, jusqu'au bout. Hein. Même si les copains de Morlaix, des fois, des copines, euh, euh, Madeleine, ça reconnaîtra tête dedans, entre autres. Euh, Avaient des doutes. Hein, je leur disais, mais non, non, euh, on, on va gagner, on est sûr de gagner. Quoi. Euh, parce qu'on on restera jusqu'au bout. On sait que France Télécom, il n'y a que la com qui, qui compte. Donc dès qu'on passe un peu euh, dans les médias, euh, à quelque niveau que ce soit, on les gêne. Bah, on est en train de s'en occuper actuellement. Oui, mais alors ils dû... Et de là, il ben, y a eu aussi un petit, enfin, quelque chose qui, qui a eu une importance dans, dans ce qu'on voit, c'est euh, euh, le blog que euh, j'ai tenu pendant ben, que je tiens toujours. Et bon, c'est ma fille d'ailleurs qui m'a initié pour faire un blog avec Skyrock. C'est quoi ton truc Et donc c'est le 13 juillet que j'ai le 13 juillet 2007 que j'ai lancé ce. Elle m'a montré comment faire et puis voilà. et, du coup ben, ce blog était en fait un... un truc unificateur de partout et de enfin, populariser la lutte. C'était euh... tout le monde allait voir ça. Pour preuve, c'est que la boîte, dès euh, ça a duré un mois, ils l'ont bloqué carrément, euh, et interdit, il n'y a pas qu'en Chine quand on fait la censure, donc euh, effectivement, ils l'ont bloqué carrément là, euh, et donc plus personne n'avait accès au niveau interne hein, le, sur ce bloc, donc c'est obligé de partir de, de l'extérieur. Nos, nos, nos moyens de résistance, on a aussi euh, bien vu le cadre juridique, on a, on a, très, très, enfin, on a intervenu sur ce niveau-là et on avait quand même des éléments très très très forts qui remettaient en cause comment dire euh, la boîte et on était pratiquement sûr de gagner euh, juridiquement. Oh, on nous non oh, non, non, non oh, bon C'est pas vous qui souffrez C'est pas vous qui souffrez C'est pas vous qui vous faites des dépressions C'est pas vous qui descendez au fond du Vous J'en la rien à foutre vrai. Bon. Ouais, bon. Bravo. Bravo. Bravo. Ça a été deux années très très difficiles par rapport à ma vie familiale. Euh, ai eu, ma femme m'a dit que j'étais vraiment horrible à la maison, donc euh, ça, après, on en a parlé après parce que quand on a, on a su euh, qu'on restait ici, on en a reparlé ensemble parce que j'ai bien, bien senti que ça n'allait pas de, pendant ces deux années-là et, et donc elle m'a dit que c'est clair que j'avais changé au niveau, au niveau de quand je rentrais le soir, j'étais pas pareil, euh, le week-end j'étais énervé, enfin j'étais vraiment pas bien quand même par rapport à mon sport, je l'ai ressenti aussi quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça a été deux années très difficiles d'incertitude. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10-13. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10-13. Le fait d'en parler maintenant, bon, c'est un débriefing un petit peu, mais bon, euh, c'est vrai qu'on n'en parlait pas forcément chez nous ou en famille, forcément beaucoup, quoi. On pas envie d'en de, parler, puisque c'était euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, le stress ça vient comme ça tout d'un coup et puis ça vous quitte plus après. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10-15. Vous ne pouvez pas composer ce numéro 10-15. Ouais. Oui, ça a été dur, hein, je suis sûr. Hein, je... pas stressant, quoi. Et ça nous pèse, ça nous... Bon, maintenant, bah ça va. C'est vrai que c'est un poids. On a l'impression de t'enlever un poids, là, qui, qui, ça te pèse, hein, et c'est vrai que. Ouais. C'est vrai que quand on a appris, euh, au, bout de deux ans, euh, au bout de 24 mois qu'on a appris qu'on pouvait rester ici, euh, c'est sûr, c'était. C'est l'impression quand t'enlèves quelque chose euh, d'énorme en toi, que euh, tu as du mal même à, ré à réaliser. Hein, ça... Puis bon, que ce soit la famille, euh, femme, enfant, euh, les copains, les amis, euh, ils voient en toi que tu vas beaucoup mieux. Quoi. Parce que c'est vrai que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez bon, triste, stressé, pas bien. Quoi. Je vois pas pourquoi on, soit obligé, on serait obligé de, de suivre une stratégie qui, qui nous empêche de vivre. C'était ça. Ouais, C'était la, la vie ou la mort. En gros, c'était ça. Certains, je, je pense, euh, parleraient beaucoup plus de ça que moi. Pour eux, c'était vraiment euh, un risque de mort, quoi. Sur la route, ou tu vois, il y en a qui sont suicidés, ou qui ont des... Ils ont eu quand même des, des mouvements euh, assez graves. Ça aussi, ça vient du fait que le travail chez nous euh, représentait quand même beaucoup, quoi. Pour les, pour les collègues, c'est une grande partie de la vie des gens, hein, donc... Euh travail est intéressant en plus. Quand on parlait de l'ambiance dans les services, effectivement, il y a des choses à Saint-Malo qui nous paraissent bizarres, à savoir que on a eu un PABX qui ne fonctionnait plus pendant 15 jours, et on se demande si c'est justement pour atteindre le moral des troupes, parce que les clients ne nous entendaient plus, mais nous on les entendait, et on avait des insultes au téléphone, et je vais vous la donner, par exemple, du type « Oh la salope, elle a raccroché ». Et quand vous entendez des trucs comme ça pendant 15 jours, je peux vous dire qu'au niveau moral, ça fait mal. Ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, pour te dire, Ham, euh, quand on a appris la victoire des 28 de Morlaix, donc c'était le euh, 30 juillet, alors, en même temps j'apprenais le suicide d'un collègue de Quimper. Donc j'avais deux choses, deux nouvelles euh, qui me chamboulaient dans, dans tous les sens. Hein. Donc c'était un camarade de, de Quimper, hein, à la conduite d'activité, qui s'est jeté d'un pont. Et en même temps j'apprenais la victoire, donc j'avais au moins deux... Enfin C'était un peu bouleversant comme euh, situation. Maintenant, je pense que pour mes 28 de Marley, enfin je, je suis même sûr, que de toute façon l'entreprise ne pouvait pas gagner contre entre eux et qu'elle a effectivement choisi cette porte de sortie pour... Euh, entre guillemets, partir honorablement euh, et ne pas baisser les bras euh, par rapport à un combat qui a été mené. Et effectivement, bah, c'est passé un peu euh, sous ce couvert-là, la victoire, en fait, ils ont... France Télécom a, a entre guillemets, euh, saisi à euh, l'occasion de sortir euh, honorablement de ce combat. Mais je pense qu'on aurait gagné euh, même sans ça. Dans mon département de vélez donc dernièrement, là, dans le dernier mois, le, dans le de nos collègues, c'est malheureusement suicidé. C'est des choses qui, qui blessent, qui, qui font mal. Euh... Je, je, je vais vous prendre un exemple qui, qui va être un peu dur, je dirais. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qu'on qu rend responsable de crimes, de guerre. Je pense qu'on pourrait aussi vous rendre responsable de ces suicides, parce que c'est le, tout le stress, c'est là. Pourquoi ils se suicident Ils ne se suicident suicide, suicide pas par plaisir. Enfin, je ne pense pas. C'est parce qu'on les a conduits à faire ça. C'est les gens qu'on stresse, qu'on pousse à bout. Et puis... Se réveille un matin où ils rentrent chez eux et malheureusement ça leur passe par la tête et il y a des gens, ils vont jusqu'au bout et voilà. Pour l'instant on n'en parle pas à la télé, c'est peut-être pour ça que vous ne réagissez pas. Et ayez quand même un peu de cœur, essayez de comprendre ces gens aussi qui sont arrivés dans ces situations de détresse parce que pour l'instant on n'en a pas beaucoup, mais vous avez poussé ces gens et je pense qu'on pourrait vous. Quand vous êtes responsable aussi de ce qui arrive, vous êtes responsable peut-être indirectement. Bah en fait, avant que ça soit médiatisé, nous on entendait parler des suicides à France Télécom parce que ça n'a pas été médiatisé de suite. Il y en a eu avant parce qu'ils ont commencé à médiatiser, je ne sais plus, à partir du du combien, combien dième, je crois que c'est une, vingt, dix-neuf vingt, et il y en a eu encore derrière donc les dix-neuf premiers nous on les avait su pendant toutes ces années et euh, c'est vrai qu'il y avait certains de nos collègues de de Lagnon, de Guingamp, de, de Quimper qui, euh, qui s'étaient suicidés et ça nous on, on entendait parler. C'est vrai que c'était difficile parce qu'on se posait des questions, euh, moi j'en ai parlé avec le médecin du travail où, où j'étais à un moment au bout du rouleau et je lui dis, je lui dis, c'est la seule solution pour que ça bouge. Euh, ben voilà quoi. C'est peut-être eu un passage à faire quoi. c'est vrai que n'avait bon, pas tellement réagi à ce que je disais. C'était pour faire réagir un peu, la, un peu la, boîte. Mais apparemment, ça n'a pas remonté. Les situations que vous avez évoquées sont des situations extrêmement graves. Pour pas dire même plus. D'accord. Sur lesquelles chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, exprime la compassion nécessaire. Je veux dire, on ne va pas ici. C'est nos amis. Oui. Il n'y a pas de compassion. C'est des gens que vous n'avez jamais pas de compassion. Vous avez ces gens qui, du jour des, au lendemain, monsieur vous vous vous savez on ils ne avaient... travaille plus avec ces gens. cette personne personnes qu'on ne voit plus du jour au lendemain. Vous pensez que ça nous fait Ce si que je dis simplement ici, c'est qu'il y a des détresses personnes, personnes. personnelles. Ouais. Mais vous Les gens de Saumur, ils ont des traits personnels. Oh Les gens de Redon, ils ont des traits personnels. Les gens de Châteaubriant, ils ont des traits personnels. Oh Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on est là! On essaye de vous expliquer ça, mais il n'y a Et rien! A Et vous nous parlez d'êtres humains, mais vous voyez pas ça trop tôt, récemment, aucun responsable ne s'est déplacé, aucun! On essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes posé, est-ce que vous connaissez le nom de cette personne? J'en suis sûr que vous la connaissez même pas. Attendez, en Il pensait qu'on serait resté dehors manifesté gentiment. Et là, ben, quand ils sont face à des gens qui sont en détresse, comme on a vu tout à l'heure, le collègue qui dit, mais. Euh, à combien de suicides vous attendez? Euh, euh, donc, là, là, on sent quand même que la direction peut paraître, enfin, même si elle reste impassible, elle, elle, elle paraît euh, carrément euh, dédaigneuse des fois, ou elle balance son micro, euh, euh, mais. Euh, Quelque part, quand hein, on touche le point... Enfin, puis C'est les salariés qui s'expriment, hein, c'est ça. Hein. C'était surtout ça qu'on puisse, au moins, que les salariés puissent s'exprimer directement, pas simplement des délégués syndicaux ou, euh, ou des délégués du personnel, mais que les salariés eux-mêmes, bah, ils ont porté leurs leur, leur, leur revendications. Hein. Non Non Non Non Non Non Non Non Madame Jacolo, pour Morlaix, donc je voudrais vous remettre une pétition qu'on a fait passer hein, sur le pays de Morlaix. 1250 signatures. Thank yeah. yeah. Le chef de département est revenu donc, pour nous annoncer que le matin même, la décision était prise d'arrêter le projet, d'annuler le projet concernant Morlaix et euh, ce qui avait été annoncé en France, euh, annuler les fermetures des sites et les mouvements, les mobilités en France pour l'année 2009, jusqu'à jusqu'au 31 décembre. Après, euh, je ne sais pas maintenant hein, ce qui va se passer, mais... Euh... Ça voulait dire que pour nous, euh, c'était une, une victoire, quoi, quand même. On peut dire ça comme ça. Hein. C'est ce qu'on a ressenti, un, un ouf de soulagement, déjà. Euh, on a vu la fin, parce qu'on ne s'y habitue jamais à cette, cette position-là, en fait. <rire> pas une position très agréable, donc euh, on ne s'y habitue pas, hein, faut pas dire. Donc euh, c'était pour nous euh, la fin d'une tragédie, quoi, okay, quelque part déclare pas, euh, pas les deux euh, numéros identiques, ça pas. Les deux numéros ne file, être euh... utilisés, il n'y a qu'un numéro qui sera utilisé. Il faut être clair qu'il y a très peu de gens qui croyaient à notre victoire. Ça c'est clair, ouais. très peu de gens. Et cette victoire on la doit qu'à... parce qu'on est resté soudés et puis voilà. On la doit qu'à nous, c'est tout. Et bien sûr au syndicat. Hein. Parce que je pense qu'il y a Guy euh, Guy et Jean-Jacques qui ont fait beaucoup. Donc surtout, euh, enfin, Jean-Jacques au niveau de tout ce qui était manif et tout ça, elle était tout organisé, Et Guy au niveau, on va dire, plutôt euh, juridique. Ouais, C'est euh, de... euh, à voir. Enfin, ça, je pourrais pas, à ah, de... mon avis, de... ça, va, ça va marcher. Hein. Bon, après, moi, je m'avance jamais parce qu'au niveau juridique, on a toujours des surprises, mais on avait de quoi faire un référé. Donc, euh, si les mutations d'office étaient arrivées sur... Euh sur Morley, on, on, on allait en référer tout de suite, quoi. Et, euh, si fax, là, et si vous mettiez le fax Sur le droit euh, des, euh, des fonctionnaires, ils ont, ils ont du recul, quoi. Ils ont, ils ont reculé là-dessus, donc c'est... A mon avis, ils ne savaient par exemple, quand on leur a dit qu'il fallait qu'ils donnent le dossier, euh, ils ont dû regarder les jurisprudences. ils ont dû dire, mince, c'est vrai qu'il faut qu'on donne le dossier. C'est vraiment, ce dossier-là de fonctionnaire, il doit être fait au suivi au jour le jour, pratiquement, c'est-à-dire que si la personne a changé de métier, si elle a changé de Et quand on est parti à Rennes pour consulter les dossiers, on a bien vu qu'il venait de les refaire. Parce que les, les gens, qui, les, les écritures, et tout ça, c'était la même personne. Alors que les gens, ils avaient fait des circuits complètement différents. Ils avaient été à Caen, à un... Donc ça pouvait pas être... <rire> c'est impossible que c'est la même écriture qu'on trouve. On, on savait très bien qu'il venait de refaire les dossiers. Il venait de les faire. Donc avec euh, tous les erreurs possibles. le langage de la boîte c'est mais si -vous, vous êtes fonctionnaire vous avez toujours la garantie de l'emploi en gros c'est ça leur discours fort c'était ça sauf qu'on avait quand même quelques droits derrière et on les a on a pioché on a trouvé et puis on, on les a mis en avant quoi. c'est très bien, voilà et puis on t'en restera jamais assez. Autrement bah pour la défense de notre site, je pense qu'on était peut-être solidaire, mais heureusement que tu étais là. Mais j'en peux Jean-Jacques, bien sûr et puis la CGT. Bilan, hein. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te dire de plus que tu feras partie des vaincus de Marlays à tout jamais. Et puis je pense qu'il y a certains qui vont te, te regretter, je pense, que là je parle au niveau de la CGT. Enfin, J'espère, parce qu'à mon avis, les gens pas, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, il y en a certainement, au niveau de la direction, il y en a qui doivent être, on va dire, contents aussi que tu sois plus là. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, je pense, pour que, que tu partes, je pense, voilà. Et en, en tout cas, ben, je voulais te remercier pour tout le travail que tu as fait pour Voilà, merci. Et puis je te souhaite une bonne retraite. Ce qu'on veut maintenant, ben, c'est retrouver le même nombre d'emplois, parce qu'ils sont plus 28, hein, mais... Voilà, c'est vrai que dès qu'on a lancé le bloc des 28, euh, bah, deux semaines après, ils n'étaient plus que 27, donc je pas rechangé le titre. Donc, euh, mais depuis, ils sont encore moins. Quoi. Il n'y a pas eu d'aura dans, dans, le, dans la région C'est tout ça bloc. Oui, alors. Il y a fait, euh, je pense qu'on assistera à d'autres redéploiements, c'est évident. Il faudra encore peut-être se mobiliser, euh, étant donné qu'ici, il y a une population vieillissante. Certains vont partir dans 2-3 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui, qui vont rester euh... Voilà, l'avenir nous le dira, mais à mon avis, ce sera pareil. Ça n'a pas changé, de toute façon. Les années passent, mais la lutte, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué. D'un côté, comme de l'autre. <rire> Il faut se battre pour avoir ce qu'on a envie d'avoir sur le pari. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ah ouais. oui, c'est au central que ça se passe. C'est pour ça que je parlais s'il si, y avait eu de l'orage. Que... Je pense que grâce à ça, on s'est on vachement plus soudés ici. Euh, même s'il y a toujours quelques personnes qui ne sont pas trop dans le groupe, on s'est on est, on est, on est ré... encore plus soudés. Euh, donc, euh, même si derrière, on nous rattaque, je pense que là, il va falloir qu'ils qu fassent très attention. Parce que... Je pense qu'ils vont avoir des difficultés à nous euh, parce qu'on sent que ça va revenir. De toute façon, ils ne vont pas nous lâcher comme ça. On leur a fait tellement de, de mal. Euh, comme eux, ils nous ont fait du mal. On en a profité, nous aussi. On, on mettait pas. On prenait pas de princesse hein, quand, euh, quand on avait quelque chose pour les, pour les attaquer, on les attaquait. Hein. Ouais, on je oui, je vous rappelle. Donc, on fait comme ça euh, ouais, la test ouais. de la ligne. Bonne journée à vous Morlaix, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont disparu à Morlaix, personne n'a pu tenir. Non. Qu que nous, On France Télécom, d'après moi, donc c'est pour ça que... Non, puis qu 28 contre... 28, vraiment un petit site un petit euh, 7 contre une grande boîte comme FT, ouais. Euh, non Ouais. Un site gaulois. Ah ouais, ouais. <rire>